Mon cœur refroidi s'est approché de l'oubli pour mourir. Dis-leur que je n'ai aucun regret. J'ai cessé de rêver quand j'ai ouvert les yeux il y a longtemps, longtemps. Je pars et ne reviendrai pas. Des grands sud, personne ne revient.